Good morning, allez, il y a aujourd'hui, le lundi matin, pendant le raï, ben Israël, ben David, ben Fortuna, ben Alfritna, et Dvorah Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine, je vous invite à la 5 minutes éternelle. Nous étions dans le stade que tout vote, Perekhe, Michna Aleph. Afalpishamou, betula gova, mata, im, velmana, mané, imratale, osif, afilou, mea, mané, yosif. Nit armela, o, nit garsha, ben min iroussin, ben min ni גובה את הכל רב אלעזר בן זריה אומר מי הנשים גובה את הכל מן הרוסית בתולה גובה מתיים ולמנה מנה שלא כתב לילה למנת לקנצה רבי יהודה אומר אם רצה כותב לבתולה שטר של מתיים וכתובת התקבלתי ממחה מנה וללמנה מנה והיא כתובת התקבלתי ממחה 50 זוז רבי מאיר אומר כל הפוחת לבתולה ממתיים וללמנה מנה ממנה ארזובל הדימות לאונה אפונן את הכתב כתובה concrètement, celui de la Maseret, avec à présent combien on, on s'engage. On a déjà expliqué que le principe de l'actuva, d'abord, on écrit quand on se marie, l'actuva la, la c'est un contrat de mariage. Quand je me marie avec une femme, je suis engagé par plein de choses. Il y a des choses qui sont imposées par la Torah, comme la nourrir, la loger et entretenir une vie conjugale avec elle. C'est l'obligation du mari. Et à part ça, et aussi de la femme, c'est mutuel. Il y a des engagements, et on ne peut pas se défaire, on a l'occasion de découvrir encore certains détails dans, dans le pire avec Zayn, je crois, plutôt. Il y a donc il y a des engagements, à part ça, ramenez-moi ont instauré toutes sortes d'engagements, mais il y a aussi une chose. D'abord, la K'touba de base, qu'on dit aux gens K'touba, c'est combien Et ils ont raison, parce que l'essentiel de la K'touba, d'abord, c'est de s'engager à donner une somme au cas où on divorce. Le mari a l'obligation de donner une somme à sa femme, il s'engage depuis le début à la donner. Le but de cette K'touba, c'est très simple c'est pour que le mari ne prenne pas la mouche trop facilement et qu'il la divorce. Quand il va essayer de réfléchir combien ça va lui coûter, il va peut-être essayer de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Et du coup, il ne plus la divorcer, bien sûr. Donc, Khamim m'a instauré qu'il faut donner une certaine somme, une somme assez conséquente. La Mishnah vient, et m'enseigne maintenant, bien que Khamim m'a instauré qu'il faut donner à une betula, il y en a qui pensent que c'est même une Torah, qu'il faut donner à la betula. Gova, matin il faut donner 212 On a dit 212 zouz, c'est le sera minimum de un an. Et l'almana mané, et pour l'almana, c'est un mané, c'est juste 100 zouz, c'est la moitié. D'accord et, et une almana, c'est normal, parce qu'elle a déjà vécu avec quelqu'un. C'est plus une WW, comme euh, les immatriculations en France, là. Et euh, je ne sais pas si ça existe encore, à notre enfin, bon, époque, mais... Donc concrètement, donc, l'almana, il est moins engagé avec elle, il a moins d'intérêt à la... À la c'est moins grave, quelque part, c'est le divorce, elle a déjà connu une personne, on en une deuxième, une troisième, pourquoi pas. D'accord, donc Rami, on a il n'y a plus la Bétoula, la Vierge. Donc, du coup, Rami, on a qu'on donne 200 à l'un ou 100 à l'autre. Donc, même si Rami, on a de donner ce prix-là fixe, il me reste ça, l'ossif, à filer au miamané, Mosif Maintenant, si on de rajouter même 100 mané, ça veut dire 100 fois le sera au minimum, 500 000 chèques à peu près, je ne sais pas. Alors, et ben, il a le droit, il peut s'engager, il a le droit de l'écrire sur la Ktuba, c'est comme ça, qu'on a d'ailleurs l'usage de rajouter des prix très larges. Le Khidouj de cette Mishnah, il est que, d'abord, il faut savoir que tout ce qu'on rajoute, ça prend les mêmes conditions que la Ktuba. Il y a plein de al alors là, on ne va pas faire des détails dans, dans, dans le cadre de notre cours, il y a plein de halakhot qui, qui expliquent que ce n'est pas juste un engagement de payer au cas où. Je peux m'engager à vous payer au cas où vous venez demain, je vous paye 100 000 shekels. Mais là, c'est un peu plus profond, ça prend le même statut que les l'ilkhot ktouba. D'accord Et il a élargi la, et la, et la k'touba. Maintenant, la, la, le Hidouj de la Mishnah, il explique à Mavarjim que, que bien qu'on aurait pu croire que « remis moins sur un prix, vous payez le prix et pas plus pour ne pas faire honte à ceux qui n'ont pas les moyens. » En général, on écrit une grande k'touba, pas parce que la femme est particulière, parce qu'on le sait, la femme elle est spécialement aisée et riche, elle fait rentrer beaucoup d'argent dans le droit du mari, le mari s'engage en contrepartie, en cas de divorce, il lui donne ça et même plus. D'accord et donc, du coup, on aurait pu croire que, tu vois, tu veux dire que tout va avec 212, ça fait un peu... l'autre, toi, lui, a, le, le, le, le cousin qui a marié à sa femme hier, il a donné 5000, 512, et toi, tu donnes 212, c'est-à-dire qu'en fait, celle d'hier, c'était une riche, et celle d'aujourd'hui, c'est une pauvre. Mais on aurait pu croire que ça refait honte à la femme. En théorie, c'est sûr que ça va faire honte à la femme, qu'elle reçoit une honte tellement peu, peu chère. Malgré tout, on dit malgré tout, c'est... Les règles du capitalisme, chacun fait ce qu'il veut. Et donc s'il veut rajouter, il peut rajouter, d'accord On ne craint pas à la honte des, des plus pauvres. Ensuite, « Ni onidgarcha. Si toutefois, maintenant, ça c'était premièrement, combien on s'engage On peut s'engager, donc. Il y a un minimum, et on peut même, beaucoup, beaucoup plus. Si on. Maintenant, situation délicate. « Ni onidgarcha o ben mina ben, ben minay Si, le jour où elle va devenir veuve, donc le mari va mourir, ou encore que le mari va la divorcer, que ce soit depuis les fiançailles ou que ce soit depuis le mariage, Gova et Akol, elle prendra tout le pactol. elle prendra tout ce qui sont engagé. D'accord Donc selon le premier avis qu'on a dans la Mishnah, le, je rappelle, les fiançailles, c'est pas les fiançailles qu'on fait à notre époque, mais c'est les fiançailles de l'époque on donnait la, la bague, aujourd'hui on fait tout d'un coup, on, donne, on fait les Kiddushin, avec le verre de Kiddush, et les témoins, et on donne la bague, et puis après on lit l'Aktubah, et puis après on fait les Nishuin avec les Sherebrachot, à l'époque, on mettait un an d'écart au moins entre, entre, en général, entre les deux. Le fiançailles, c'était avec les de chine. La femme, elle devait devenir une femme mariée. Mais une femme avec un statut de femme mariée, que si elle trompait son mari, ben, elle était passible de mort et tout ça. Mais pour vivre concrètement ensemble, on attendant encore un an. Et après, quand c'était les nixouines, c'était la choupa, ils vivent ensemble. C'était comme ça l'usage. Et la elle me dit Ben maintenant, si jamais pendant la période de fiançailles, ils ne s'entendent pas et divorcent, elle devrait quand même prendre, elle prendra quand même toute la ktouba. Le minimum plus le supplément. Tandis que Rabel Azar, Benazaria, Omer, Rabel Azar, Benazaria dit Mina nissouin govetakol, si il la divorce après mariage, une fois qu'elle commence à vivre avec elle. Alors là, effectivement, elle prendra tout ce qui s'est engagé. Tandis que Mina et Roussin, si toutefois il la divorce depuis le fiançaille uniquement avant mariage, qu'elle n'a pas encore vécu concrètement avec elle, alors là non. Betula gova matahim valmana Là, Betula percevra une dot de 200 uniquement, le minimum quoi la l'almana mané, et la l'almana, la veuve, elle prendra juste un mané. Pourquoi ça. Parce qu'il ne lui a écrit ce supplément que parce qu'il attendait de se marier avec elle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très simple, il s'est engagé à donner une belle somme à sa femme. Pourquoi Parce qu'il va avoir le plaisir de la chérir et de vivre avec elle. Mais si, mais pas juste parce que je me suis fiancé. Il faut nécessairement avoir abouti, avoir entretenu au moins, avoir eu au moins un rapport ensemble. Avoir vécu ensemble, peut-être isolé avec elle. Mais tandis qu'entre les fiançailles et le mariage où il ne s'isole pas, il ne s'est pas engagé à payer cette somme-là phénoménale si c'est pas pour ensuite pour vivre avec elle. d'accord Ensuite, ça, fin du premier sujet. Donc on récapitule, on a vu le prix, le minimum, plus la tosse fête ktouba, ce qu'on appelle le supplément de la ktouba. Et on a vu aussi à partir de quand la femme perçoit. Le minimum, c'est bien sûr depuis les fiançailles, tandis que le supplément, loquette, est-ce que c'est. Depuis les fiançailles, où il faut nécessairement entendre le mariage. Deuxième sujet maintenant. Elle va être un petit peu compliquée à expliquer. Ce n'est pas dur en soi-même, il va falloir commencer par la fin pour revenir au début. Rabbi Odom, Rabbi nous dit Imratza Kotev la Betoula, Shtar, les kotevet et Si il veut, s'il veulent, Kotev la Shtar, il pourra écrire à la vierge, à la jeune fille, un papier d'engagement de 212. Véikote elle écrit, j'ai déjà perçu de toi un mané, 100, la moitié. Ou encore, v'el alman Ou il écrit encore à la veuve, moi je m'engage à te payer 100 si je te divorce. Mais elle lui écrit, mais j'ai déjà reçu de toi 50. Donc en fait, concrètement, ils s'engagent à moitié, on va expliquer tout de suite. D'abord, je continue avec la suite pour abimir. Abimir omer kol apothet, la betula mi alman tout celui qui veut donner moins que 200 pour une vierge et 100 pour une veuve, un réseau Beilat znout se, on considère le rapport qu'ils vont entretenir comme une Beylat-Znout, comme un rapport extra-conjugal et pas comme des gens mariés. Ça fait honte pour les enfants. Et on explique un petit peu mieux de quoi ça parle. Il y a un, euh, un grand décret qu'il faut savoir, qu'un homme, il ne peut pas rester avec sa, sa, sa femme s'il n'a pas de K'touba, si sa femme n'a pas une K'touba dans le main. Soit, la raison est très simple, pour entretenir un bon rapport avec une femme, il faut vivre concrètement, je pars sur le côté un petit peu philosophique d'histoire, pour mieux percevoir, comprendre l'idée. Un homme de lequel on a marie la jette, et eh ben, ils ne se sont pas assez lié à sa femme. Pour pouvoir construire bien avec sa femme, il faut nécessairement comprendre, vivre l'engagement. Du coup, un homme doit nécessairement une, veiller à ce que sa femme ait une tout va constamment que ça, il y a à la chotésie dans Thira Disraël, dans Ivan Sim Ezer, Simon Samerva, apparemment, si la Ktova de la femme elle disparaît et la plus de Ktoua, elle se déchire, ils n'ont plus le droit de vivre ensemble. Il faut nécessairement aller vite écrire une nouvelle ktuvah. Il ne faut pas la laisser en situation sans ktuva. D'accord Et après des raisons, peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu différent parce que de toute façon on peut. Mais en théorie, en fait, il faut pas, faut pas arriver à cette situation où. Je suis avec cette femme, j'en ai marre demain, je lui dis « allez, va chez ta mère et euh, tu me... Le... » D'accord Non, il faut un engagement, que, que ce soit pesant de la divorcer, comme ça au moins on entretient un rapport, un rapport durable avec nous. D'accord Quand on vit son engagement, on reste bien engagé. C'est un peu l'idée. Sur sa rabie mère, il est très marmire. Il a dit que puisque Khamimon a décrété que tu dois donner 200 pour la betoula, 100 pour la, pour la almana, tu ne peux pas donner moins. D'aucune manière. Tu dois rester à chaque ensemble avec une femme, que si tu la divorces, tu lui donnes 212. Et pas moins. Ça, c'est la vie de Rémi Sur ça, on a Rabbi Huda qui vient, qui nous dit, non, tu sais quoi En théorie, tu peux même t'engager à donner même moins, même 100, même 50, pour une, pour une, pour une Almana, pour une veuve, qui n'a pas connu quelqu'un. Euh, tu peux donner même moins. Mais seulement, Rami, mon historique, tu dois quand même donner 200. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu que tu t'engages de donner juste 50, 80, tu sais ce qu'on va faire, tu t'engages toi à donner ton engagement. 200 pour une Betula et 100 pour une veuve. Et elle, elle écrit... Qu'elle a déjà reçu de toi la moitié. Comme ça, on a fait le décret d'écrire les 200. Comme ça, quand on va voir le petit rabbin, il va nous lire la Ktuva sous la Krupa. Il va lire quand même marqué 200 Mais À part ça, par derrière, tu l'as déjà donné un petit jetard, un petit reçu, que tu as déjà reçu la moitié. Tu peux aussi le faire de la sorte. Il n'y a pas de problème, ça marche parce que c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'une Ktuva qui vous engage. Mais même si elle est moins que le prix instauré, c'est pas grave. Vous pouvez quand même vous acquitter de la sorte. D'accord Donc, c'est ça la marque de et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atsla Khakotou, tout. là.